On a bon, pas. Il est dame. Wouh, il est Tam. Bonjour Etam. Et Maintenant, j'ai déjà mis la selle dedans, hop. Il a une coiffure euh, il a impressionnante. Moi, je trouve qu'il est plus beau si que le tien, hein. de... sans vouloir être provocant. Ça m'en fout, fout totalement. Ok, euh... ça tombe bien parce Alors, que le tien est moche. <rire> le tien est beaucoup trop lourd en poids. Donc euh, beaucoup trop lourd en poids. Ah, tu vois bien, t'arrives pas à bouger. Quoi Mais j'ai pas essayé. Ah oui, j'arrive pas à bouger. T'as raison. Parce que t'es trop lourd. Parce que t'as ton poids qui est plus haut que le maximum. Pas de grand. Quoi chose. Du coup, ça t'empêche de monter des levels. Bah, je peux drop tu des trucs, un petit non peu Ouais, mais. Où bah, il y a de la viande. C'est intéressant la viande, franchement. Tu peux en le laisser un tout petit peu pour qu'il. Je crois qu'il est qu en train de même tout même. manger. Le gouffre, <rire> il a tout graille. C'est moi qui les ai jetés. Quoi C'est moi qui les ai jetés. Ah, tu viens me cacher ma surprise. Et voilà on est parti C'est parti pour l'expédition T'as acheté quoi là Rien du tout, c'est toi qui as acheté la viande. Ah c'est vu pour bouger, ok. J'ai pas l'impression de bouger tu... vite par contre. Lydie, euh. C'est par là ouais. Allez, fonce, on y va. Allez ah, je fonce. Je vais me mettre en mode course pour aller plus vite. <rire> <rire> Alors là, comment ça se fait qu'il soit si non Parce que t'as pas du tout assez de poids. c'est que 400 de poids c'est minuscule. Ah que oh mais qu'est-ce que je peux le... faire Dès que t'es un niveau tu montes le poids et après Donc faut que tu vas de plus en plus vite dans le trajet. <rire> <rire> oh non c'est atroce, je veux jeter du métal. Non non non non non non non Bah jette des trucs toi et prends du métal parce que je peux pas faire le trajet comme ça bah, Regardez que euh, moi aussi je suis un peu trop lourd mais.. Moi j'ai 1000 de poids. Euh... Hmm. Ah je vais manger mes baies, ça m'aura. Ça va bientôt gagner un level Lily hein. Rapetir. Mais mon level est vraiment très simple. Ah là là, t'as fait trop de métal <rire> Alors, Tu m'avais dit <rire> ça <m 'en> suffira, <rire> bla bla bla, euh, Lily, t'es pas un si <rire> gros farmer, t'arriveras pas à remplir deux oiseaux complets En fait j'ai l'habitude d'avoir deux oiseaux complets avec Sweet raptor The euh, Castor Ce qui veut dire 600 poids de métal en plus, c'est à dire 1200 métal en plus On peut pas dire que toi tu me portes dans mes serres et mon oiseau il me suit si, mais j'ai pas être assez lourd pour faire ça. Tu mon vas pas être assez lourd pour faire ça Euh, mon oiseau aussi est lent là. Mais c'est pas un souci de lourdeur Fais F, F. Ah, c'est mon oiseau qui a fait la musique. Quoi Ah, peut-être. Oups, j'ai cliqué sur attaque. C'est une blague Oui. <rire> mais je suis quand même là, super lent. Comme tu vas beaucoup plus vite, C'est faux, en plus je cours là. Bon allez, euh, jette 100 métal. C'est à -dire que tu prends 200 métal dans ton inventaire, tu fais, divise, tu fais clic droit, diviser, les farmés divise et moitié. tout, et tu veux les jeter. On va jeter la viande qui est sur moi d'abord. Ah oui, mais j'ai tout ce que t'as d'inutile sur toi, ouais. Le caca, c'est inutile Oui. La fourrure, c'est inutile Non, pas la fourrure. La peau, c'est inutile, la fourrure, c'est pas. La, pas peau, inutile. Inutile, la peau, c'est inutile, d'accord. j'ai un spécimen, un plan, artefact. C'est le truc de base, tu peux pas l'enlever, ça fait zéro ah Il y en a un que j'ai jeté. C'est parce qu'il était inutilisable. C'est parce que tu jeté des morts, je crois, ou un comme ça. ça ah, ou alors c'est celui sur la joueuse, joueuse que j'ai noyé ah, ouais. D'accord. Alors voyons si je suis un peu plus rapide. Oh, en courant, j'ai presque une vitesse normale. Au pire, tu jettes sans métal. Euh Sans métal, horreur que tu penses que c'est bien raisonnable je, te fais. je les ai farmés à la sueur de mon argentavis Sinon je peux me jeter ouais. moi Non J'ai une pioche en pierre, je peux l'acheter Oui euh, ouais. Les griffes de Tila c'est utile oh, J'ai des flèches qui sont lourdes, mais juste parce que j'en ai beaucoup en fait Bougter les flèches, tu as vraiment beaucoup J'en ai pas tellement en fait et mon oiseau, mais il est vraiment. Je vais jeter de la viande sinon. Ça paye. 1,5. Maximum les niveaux dans le poids. Hein. Mais t'as même pas la moitié du poids de. de mon Bon, de la vie, là pas ça pas va. Par contre, contre, je veux que la glace. On va dans le sud. J'ai pas froid moi. Ouais, Souvent, mais moi, moi j'ai froid. Fois. Mais en fait, on va à la base, donc tu me suis. et n'a pas trop de choix. Tu ah, j'ai plus tellement d'énergie. Ah il plus ça pas d'énergie. Bah stop toi là. Il ah, faut dire, j'arrête pas de courir. Et moi aussi j'arrête pas de courir parce que moi j'avais pas du presque rien d'énergie Oh il est tellement glitché cet oiseau Nickel Tu vois pas le volant à droite Avec le gamma il, a... il fait une zone sombre autour de lui Une zone où le gamma oh, n'a pas d'effet les... Comment on remet à, des... à 0 le gamma, gamma Gamma Gamma 2 c'est comme tu préfères Oh on voit pas grand chose Bah il continue Il, très bien, mais... il fait une ombre très chelou Oh, suis-moi. D'accord. Sinon je te suis à pied, hein. T'es un petit fou. Hein. Je suis un mec oui, qui s'appelle suis... Selden. C'est toi D'accord. en fait. Ah d'accord. C'est marrant parce que en haut à gauche de mon écran, c'est Horror 7 qui parle. Bon d'accord ça arrête de faire. Pourquoi c'est pixelisé partout Avant Donc qu'est-ce qui pixelisé Tous donc, les est décors des arbres Ouais ouais c'est pixelisé de D'accord. Avance tout droit, ok. Euh je te vois plus. Je suis derrière toi, mais j'ai plus vite que toi, de toute façon avance tout droit. Ah c'est moi qu'on attend, d'accord. J'ai perdu la moitié de ma barre d'énergie. Bah tu t'arrêtes quand tu veux hein. Ok. S'il a plus d'énergie ouais. en l'air est-ce qu'il m'y tombe ou pas Ouais mais si c'était vraiment trop haut il tombe et il s'arrête à un endroit Il est obligé de sauter si t'as pas de choix. Hein J'ai pas compris Si t'es vraiment trop haut et qu'il a plus aucune énergie Oui Bah euh, tu meurs en fait Ok Si pas trop C'est une haut, façon claire d'expliquer euh, que je meurs <rire> En fait l'énergie descend tout doucement j'avais pas réalisé Même si je cours T'as 400 d'énergie, hein. t'as beaucoup d'énergie. D'accord. Et toi, l'aigle là-haut, ou t'es juste derrière, es encore derrière moi Je suis devant toi. D'accord. Faut que je remonte, par contre. De bas. Faut que je remonte Bah, t'es bas quoi. Bah, il va falloir que je me pose pour récupérer mon Attends, énergie. Ça, ça, ça ah, C'est pour ça que je perds plus d'énergie, je me disais. Merci, Arc, de nous faire économiser de l'énergie sur le trajet. Avance un max et t'as trop droit à peut-être un petit peu, mais pas énormément. fait logiquement. Normalement, ça te roll-ball pas autant que ce que t'as vraiment fait. Ah, du coup, je vais rester près du sol parce que je risque de perdre de l'énergie. Non, je crois pas. Ah, j'ai été rollback, mais pas tant que ça. Et la, pas musique pas dire, euh, la musique est revenue pour dire Vous n'avez plus rollback. La musique, t'as la musique de dehors toi Ouais, de temps à autre côté des élus qui t'attaquent, ça fait de la musique mais bon Ah par contre je repère mon énergie à toute vitesse Ouais ouais, euh, arrête pas port au milieu du marais par contre D'accord, ah, bah, je vais m'arrêter la... avant le la marais D'accord Sinon c'est la mort assurée euh, C'est dangereux les blaireaux Les blaireaux Ouais ouais Il euh, y a des dinos qui voulaient à ma peau donc j'ai redécollé un peu plus vite euh, euh... Euh... La question c'est, où est-ce que je me pose ensuite Bah tu passes le marais, tu poses sur les pierres sinon hein Ouais, y'a un gros serpent Ouais, ton argentavis il a quand même beaucoup de... Je vais pas avoir l'énergie pour traverser, donc je vais me poser sur un gros caillou en priant Par contre y'a des dinos qui bondissent sur les gros mais cailloux Un coincé dans cette cage Si j'avais beaucoup de temps et surtout l'énergie en fait j'aurais fait ce dino Là y'a un spino, mais il est un peu au level mais il est coincé dans la cage en fait, ça sert à ça cette cage, je crois Euh. je te vois pas mais t'as pas passé le marais là Non, pas encore En fait, autour du marais, t'as des serpents qui vivent du marais Et dans le marais, t'as des serpents partout, des alligators euh... Tout pour te tuer quoi Ok J'espère que je peux le traverser en un coup Y'a des trucs dans pas les pas arbres pas. ou pas Des arbres Non, non, non, ce très rare Ok T'es où par rapport faut... au faisceau rouge devant faisceau rouge. Rouge. Faisceau Bah moi je vois trois faisceaux deux faisceaux verts et un faisceau jaune. Enfin un blanc plutôt. Et un faisceau main, rouge. Je vois R. T'as passé le marais ou pas Non pas encore. Je te vois. Tu me vois mmh. Euh.. Ah t'es là Ah c'est une se case se... pour capturer ah. l'espèce d'animal dedans, c'est ça Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils n'ont même pas fait exprès de l'altérer. C'est juste qu'ils aient la cage, et je pense qu'ils peuvent apparaître dans cette zone. Dedans, de... probablement. Et que les gars connaissent par cœur le jeu, et que du coup, ils savent que ici, ils peuvent attraper la <rire> Si tu me suis, t'arrives pile à la base. Ok, ben, bah, je vais essayer de te suivre. Ah, j'ai plus d'énergie. faut que je me pose. Il y a des trucs là-dedans. Je suis assez loin du marais, non Pourquoi On dirait non, un, un gros un cochon un et il a des dents. Un, un, un fionia, c'est dangereux les Fionia C'est tout à fait une grosse merde. <gri> oui, pas ah, d'accord. A... A... Par contre, il y a un raptor à côté. Là, je me fais taper vraiment par des grosses merdes. Si tu te fais taper, tu mets des coups d'aigle et tu, tu te queues hein. Ok. Castor Ouais On a déjà oh. des que là, fais des Plein de Sauf de... que, en fait, j'ai fermé trop. Donc, on est un peu lourd. L'île ah. est un peu, juste un, un la, peu la, lourde. Je vais faire à euh, juste un peu, c'est vrai que j'arrive encore à voler. <rire> bon, j'y vais, ah, pas, tu t'amuses. Ah oui. Oh, c'est vrai que je peux monter la vitesse. Non, le poids. Le po euh, oui, le poids. Euh, en en faisant F. Sur les, volants. -moi. les animaux F. volants ne sont pas possibles. Oh, de... il est encore plus rapide. Mais oui, mais augmenter le poids, ça fait augmenter ma vitesse. En soi, oui, pour toi, oui Mais toi, c'était trop lourd Ah, ah c'est chouette cet oiseau Pourquoi tu veux l'aura du sol, erreur. Parce que je m'en fous Tu veux prendre tous Parce les oiseaux Parce que c'est ça le déco bah... Ah, d'accord Je ne peux pas, hein. je ne suis pas en bug là. Ouais, je J'suis sais suis totalement bugué Alors attends, je vais mettre le son de Castor moins fort sur Discord Pas que j'aime pas ah, oui, entendre sa jolie en voix, mais... La pour savoir où est la base, je l'entends revenir. Mais j'ai un que lit là-bas, non eu, euh... Oui, mais si tu veux revenir de la base avec le métal sans moi, comment tu fais mmh, Je me suicide ça ça et hop C'est oui, mais... le gros truc là-haut Attends, mais... je crois que je t'ai perdu. Il oh, y a une grosse construction en pierre sur la montagne à gauche. C'est ça, je pense. C'est la base c'est vraiment très gros non, hein. non, non, pas ça, pas ça. Ok la technique pour voir la base, vous mettez la base, un non, peu plus chose. haut. Vous mettez, vous mettez super haut et après vous regardez et dès qu'il n'y a plus d'arbres bah, ça veut dire c'est la base. C'est plutôt vrai. Ok. On a rasé tous les arbres autour hauteur, avec les. les... Ah je vois quelqu'un, je vois un aigle en hauteur. C'est moi. Il y a une île près de votre ah, base. C'est pas extra loin Lily, c'est trop loin Lily, est trop loin. Et <rire> parti à ah bon euh, 50 km. Mais c'est pas ah toi non, là devant lag. moi, Horreur Ça lag, ça lag Mais t'es extra loin, Horreur Attends-moi ça lag, ça lag, ça lag, ça lag Mais, Horreur, attends Enfin, que ça lag ou pas, tu peux m'attendre, non Non Horreur T'abuses Il est vraiment relou, hein <rire> Je te suis, mais je sais pas où tu vas, il y a un espèce de brouillard mais chelou me suis pas, Ne me suis pas, ne me suis pas, ne me suis pas Ah bon oui, c'est un, un leurre. Oh mon dieu, mon écran a freeze. Merde, euh, ouais, ça crash. Ça restart. Moment, un... Ça a restart, je crois, mec. Ah, merde. Oh, c'est grave si jamais on a été déco en l'air. Tu vas réapparaître oui. en l'air. Voilà, ah, sans sans rappelez-moi, 7-9. Sans, sans ma monture, c'est quoi cette arnaque? <rire> Ta monture elle va être en l'air quoi. Mais on peut re rejoindre directement les gars je crois non En effet Moi je vois pas le serve. Hein. Moi je le vois bah, Il y a déjà 28 joueurs Tu vas pas voir connecter c'est le même problème que d'habitude Ça, ça marche pas La connexion est un peu longue c'est peut-être normal mais. Ouais non ça non. marche pas, ça veut dire que c'est la restart Quand c'est trop long c'est que ça restart Ah Ouais Moi je Actualisé. le vois pas qui m'a fait dire mais tu vas le voir jusqu'à Bon, de la fin, on est sur un jeu un peu bugué, euh, je vous reprends quand euh, ça bug plus. Comment ça Il est déjà déjà ah, Dis-moi ouais, voilà. <rire> Non, ça lag, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, voilà. Mais ça bug et je sais pas pourquoi, ça fait nerve. Bah parce que c'est bon. ça me paraît d'être une bonne raison, moi. Enfin, hydro Oui. You are euh... dead. Ouais, je suis mort parce que le serveur a crash. Je suis sur ton stuff. T'es sur mon stuff Ouais, j'étais en train de Je réapparais à la base pour aider Castor, alors mon tech Raptor Raptor Castor Sors les Raptors J'ai des Rex, moi Putain, mais j'arrive pas à rentrer, en plus... Mais je sais pas où j'ai réapparu. Pourquoi j'ai pas réapparu dans mon lit Fallait que je le choisisse Oui, fallait que tu choisisses. Je reviens avec tout, vous inquiétez pas, j'ai absolument tout li avec le... Oh, y'a un mec à côté de moi Arrête de bouger arrête, arrête de bouger, arrête de bouger Putain... J'ai ton armure, Lini, j'ai toi, à toi, et j'ai mon Rex et mon Sarko. Et ton Rex. Non, un deuxième Rex à moi. Non, ton Rex. Je t'ai passé un Rex, c'est vrai. Euh, J'arrive, Castor, mais... Je vois plus rien sur ma carte, c'est normal Tu vois plus rien sur ta carte Bah avant, elle était très remplie, et maintenant, il n'y a plus aucune info. Ah, c'est pas normal. Mais euh, je pense que ça va ça pas vraiment sauvegarder, du coup. Votre Castor a été tué par un Rex. Quoi Non, mais oui, mais je te l'ai dit, je vous ai dit, ils sont des Mais mec, il y a ils sont deux Rex dans les coffres. Mais il y a deux, mais les... oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Ils sont pas level 400 les restes, qui te tapent, si Euh, bah en fait, ils ont quasiment tué mon cercocheuse, donc bon. Bah fuis, c'est le dernier truc qui te reste. Putain, les castors, par contre, il a plus que le mien du coup. Non, j'ai rien, j'ai rien, je peux même pas fuir, j'ai pas d'animaux pour fuir. Mais tu cours. Et mais je suis pas, pas assez rapide. La vitesse, ils me oh. nique bah, je reviens vite fait avec les trois aigles, mais. Moi, ouais, je... je peux pas respawn à mon lit, moi, par hasard Si, logiquement, si. Comment si, je me TP à as un as lit pas. Bah, tu peux pas TP à un lit. Donc, faut que je meurs, hein. et après, je peux me TP voilà. à mon lit. Ouais, c'est ça. D'accord. En fait, tu vois sur la carte un, un, icône, un rond d'icône de lit. Il faut que t'appuies dessus, après, t'as écrit Donc, une fois que je suis mort, Oui. Bah, là, je vais m'arranger pour mourir. J'arrive Castor, j'ai mon rex, c'est tout sur moi, je peux venir t'aider facilement. Ah oui y a un lit. Basé sur l'eau. Lit. Base sur l'eau. Base sur l'eau. Oh, ne ne viens pas, pas à la base s'il te plaît. Ne vient Oups. Pas à la base, euh j'ai tout décliqué. Oh, non mais non mais va, va à la base sur l'eau, mais pas, ne, mais essaye pas de revenir à la grosse base. Parce qu'il y a deux rex qui sont en train et qui peuvent passer à travers les murs et tout, ça c'est super chiant par contre. Pourquoi il y a un dino qui est pas à nous dans la base sur l'eau Non, ça c'est parce que c'est des, euh, des parazords et tout ça, c'est Manfred, niveau 109, tribu de mancha Parce qu'il est de la tribu de mancha. Okay. Putain, mais y a -il, ils sont level 10, mec, de quoi tu me parles Je leur fais 0 dégâts à la base. C'est moi, bon, qui euh... peux respawn à la base, j'ai de t'enculer. <rire> Je suis à la base sur l'eau maintenant. C'est juste à côté. D'accord. C'est sur la rive Il y a était 85. Si tu l'avais pas tué, j'aurais plus. Récupère les petits coffres au sol. Récupère tout ce que tu peux. C'est sur la rive, tu remontes dans les côtes et ça va aller, Lily. Bon, Castor, tu aurais vraiment dû sortir les, les trucs qu'on avait dans les. On avait, On avait quoi, des par exemple bah j'avais deux T-rex posés dans mes... dans mes coffres Ouais mais tout, tu, tu aurais pu totalement les tuer Puis euh... Faut que j'aille dans quelle direction, erreur Euh le nord, nord, nord Là j'étais je rien faire Je pouvais rien faire T'es sûr, erreur Euh non, attends Non, non, non, pas nord, pas nord, pas nord Tu vas dans les côtes, en fait Je m'enfonce dans les terres mmh. Ça c'est pas dans les côtes Bon, les castors. Tu leur as fait mal oh, les... Oh, y'a un les castor ouf. par terre on va passer direct pour défendre. Hein. Ouais. Euh, Castor, j'ai besoin de toi pour vider le métal, hein. C'est à... ça notre base. C'est gros, gros la base quand même. Ouais. Je récupéré des bottes. Ouais, c'était. là, c'est là où vous êtes, Castor et tout. Oh, c'est immense. J'ai pas vu tout ça, oui, moi. Oui, c'est notre base. Ouais, c'est en dessous et tout. On avait oui, mis des, on a rajouté des trucs. Ouais. Ok, je vais rentrer avec un aigle déjà dans la base. Attends, heureusement que j'ai mon, mon truc sous l'eau, hein. Avec moi. Mon Sarco. Ouais, mon Sarco. Mais Première gars, du coup, j'avais pris hein mon vis, du coup je voulais pas me casser en plus et tout. Donc un je sais, chaud. mais j'en besoin de ton argent vis. Du coup, ouais, si j'ai mon le stuff, celui de Lily et les deux argentavis. Ah tous les oiseaux, ils ont survécu. Oui, oui, bien sûr. Ils étaient pas là. Mais attends, il est où le... Oh, elle me fait flipper, cette araignée. Il est où le... Oh, le... de la bouffe. Le, le stuff qui avait mon Sarco sur lui. Mais gars, en sent. Mais je sais, ça fait mal, hein. Ouais, ton argentavis Lily je lui montre le poids hein Ok Il a toujours pas, pas pour me porter ton argentavis Lily Bah en même, même temps t'es tellement lourd que... T'as que... ton... récupéré mon armure erreur? Oui oui j'ai sur moi, j'ai tout ton stuff sur moi Putain la armure sous l'eau je l'ai toujours... Je je Elle, est... Elle a disparu la armure sous l'eau Ah mais c'est posé ton il est là-bas Non, je l'avais posé là-bas Vous êtes déshydraté Gly viens là Ah du ça lag ok Non ça lag pas j'ai rien dit Pourquoi il avance ton animal parce qu'il suit il un a autre, truc Il la ou quoi Non, non, il n'y a rien du tout. Mais t'as de l'eau horreur aussi ou pas Ah non, j'ai testé un bon. je respawn à deux pieds de l'eau, c'est bizarre que j'ai pas... Il fallait, il fallait faire plus dans l'eau, enfin sur l'eau. Attends, le lien. Hein. Attends, on va partir. Ça, c'est ouais. tout mon T-rex. Level 55, le mien, il est pas... Oui, c'est vrai. Tu t'en rends, rends une bouteille d'eau. Les... Ah non, t'as les deux bouteilles d'eau, du coup, attends. Faut... c'est des trucs qui est utile. Je regarde ce qu'il y a, le lit, hein. Ah c'est stylé. Est-ce que quelqu'un peut me donner de la... Est-ce que quelqu'un peut mettre de la bouffe C'est bon, normalement. Pas cuite, dans mon animal. Parce qu'il a plus de vie, il a la dalle. et tout bouger avec ton argent, c'est bon. La bouffe pas cuite, il en a, normalement. Mais moi, les argentes, ils sont vides, ils sont full métal. Il y en a plein dans le four. Ah, mais elle est cuite. Je suis désolé, mec, mais... Où est-ce que je pose le métal En bas le de de Dediculus, -de non, je crois pas. Il y a que mes animaux qui sont morts en fait. Ah. Pourquoi, Pourquoi c'est ça un castorocide. Mais parce que je voulais les laisser sortir. Parce qu'en plus ils avaient des Des full stuff partout. Je sais pas. Il était, à, il a à l'intérieur normalement, non qu qu Qu'est-ce que je peux fabriquer une avec, une celle avec de du métal Une cellule de raptor. Alors, h en métal, une pioche en métal. J'ai des blocs h et pioche. Quelqu'un l'a récupéré en cryo. Lili, t'as pas un sur toi en cryo Arbalète ça, elle a pris de la bouffe en les tuant les trucs. Euh, j'ai pas Donc un ça, je... -do Quoi D'odediculus. théodiculus <rire> Peut-être sur mon la... oiseau mais sur moi non. C'est une cryo hein. Mais est... Où est-ce qu'elle est passée la cryo Le... Son stuff est au sol mais il n'y a pas la selle. Ce qui veut dire que normalement il n'est pas mort. Euh, ouais. J'ai une selle élégante de Parazor sur moi. Mais c'est un skin. C'est un skin, c'est un skin. Et c'est pas ouais. une selle qu'on cherche, c'est une selle de... Le au pire le Dédiculus c'est pas si loin à farmer, j'ai un peu la flemme quoi Qu'est-ce que je peux faire ah, avec le tout métal, mon métal là, Je vais regarder ça, ça. En fait on va faire un laboratoire là, mais du coup il nous faut du polymère en plus, De. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait créer, que, que quelqu'un ferme la porte, est-ce que tu peux au lieu de faire de, de, faire de tout Mais faut recréer la porte je te rappelle Et Ouais mais justement, est-ce qu'au lieu de faire de tout, on peut faire la porte Ouais, ouais de, y a pas de problème Mais pourquoi mais on a moi, plus je... de porte je... C'est toi qui l'as la porte, Y'a un bug là ou ah oui, je pouvais pas m'accrocher à une échelle. Euh, là y'a plus de bugs. Là y a pas de bug ouais. ouais. Non, je bah fait. pendant un instant y'en avait un. Peut-être. Mon sarco Il fait ouais. énormément de dégâts, mais là il a pris ce qu'il a. Ah mon Rex il les hein, a défoncés. Hein. Bah c'est normal, t'as vu tout ce que les deux étaient... ils étaient ensemble. Et je te rappelle que mon Rex il a quand même 4000 de vie donc large. Hein. Mais eux. arrête de me taper. C'est ça, à faire un kill sans même le vouloir, je crois. Non, c'est elle a donné un coup. Ah oui, elle, a, elle, elle était. Tu l'as mis en. Ah oui, parce ouais, que elle est juste en il y a une tortue qui m'a attaqué, donc du coup, bah. Ouais, mais elle est en neutre. Et en plus, le castor était en neutre, du coup, il a, il a foncé sur le. Sur le direct. J'ai fait, mais putain, mais non. Pourquoi là, il est bloqué l'argent ta vis Il veut même plus descendre. Parce qu'il est trop lourd, peut-être. Mais il veut même que plus que se pas pas poser, pas. il est débile. Si tu fais espace et que ça fait absolument plus rien, c'est parce que tu peux. Donc, si t'es trop du sol et qu'il est vraiment trop lourd, il peut pas. Ah, j'ai compris en fait. Parce que, hop. J'ai pris le métal sur moi, du coup ça nous a alourdi tous les deux Ouais parce que c'est... oui oui oui, lui il part beaucoup moins lourd le métal D'accord c'est euh... pas intuitif C'est vrai De se dire je transfère dans son inventaire à mon inventaire et hop on est trop lourd Et le Dodiculus, y a pas la selle dans le stuff Merci qui est au sol Mais il est quand même bien plein de pierres le stuff qui est au sol, donc je sais pas trop ce que c'est Non le il est avec moi je crois il est là. je l'ai dans les mains Tu l'as Ok oui ouais, euh... je l'ai bah, tu après, veux genre, là, genre autres animaux je J'ai euh... un arc à ta désolé. Et une torche. Euh, L'arc, je m'en fiche un peu. J'ai une arbalète maintenant. Oui, Mais voilà. C'est à toi. Okay. Oui. Tu peux lui remettre ça tout sur lui. Tu peux refaire Popel d'Adiutius ici. Ah, c'est drôle, j'ai rien dit. C'est sortir. Donc, alors, je vais vous dire ce qu'il nous manque pour faire le laboratoire qui nous aidera beaucoup alors, pour faire Pierre les balles. bois et peau. Il nous manque du ciment. Mais ça on l'a déjà. Il nous manque. De l'électronique, mais ça on peut essayer de le trouver, mais on a non, trouvé l'électronique. on avait l'électronique, on a plein d'électronique. Tu... Mais oui, oui mais on en a 250. Euh... Donc il faut aller au niveau de la glace. Il faut une équipe qui récupère du polymère et une équipe qui récupère... Euh... Des perles. Et Castor, ok, Lich tu vas venir avec moi s'occuper. ça. Et pendant que là, Castor il va faire la grande porte, ok non moi je vais essayer de, de créer la de, de les faire du de farmer les oh il y a un crocodile quest qu toi faut là tu viens de nous dire la grande porte c'est essentiel il faut absolument le faire Bah ben, je peux Bah ben, oui mais c'est essentiel parce que on fait rien d'autre depuis tout à l'heure on fait que ça on veut faire que ça en contre, fait, là il y a un crocodile noir hein, c... où ça là euh, je suis mais je lui fais pas beaucoup de dégâts c'est sûr que si fais fait extrêmement mal Comment je répare mes outils dans l'atelier il y a tu, tu fais clic droit, réparer. Clic droit. Faut que je les mette dans l'atelier ah, oui. ah, il y a un tech, il y a un tech, non, il y a un tech. Ok, bah tu veux. J'ai pas d'option pour réparer. Il est ultra relisant. C'est parce tech. que tu l'as pas débloqué. D'accord. Euh, L'arbalète, c'est bon Remets-la, euh... Lily, remets-la. Remet remet remet hmm. Ah, là un tech. dit il manque deux bois. Voilà bah pourquoi tu peux pas la réparer. Ah mais parce que je les ai sur moi, il est pas bête, il est bête aussi. Non non il, fait, il faut l'atelier pour le faire, donc euh, il y a dans l'atelier, point. Réparer. Moi j'ai cherché du polymère et tout hein. Quoi C'est électroniques Électronique. En fait je vais sortir ma mon Rixou, comme ça vous allez pas vous plaindre qu'on se fait tuer la base. Okay, je vais aller chercher d'autres machins Je vais chercher du polymère et des perles. Tu veux venir avec moi Lily ou pas euh. Attends, je fini de me faire mes flèches. Et après, je te rejoins. Ça lag. Donc, ça va crafter. Ah ouais. Tes flèches. Pourquoi il manque plein de murs dans la maison C'est voulu Oui, parce que c'est pas fini. Oui, mais en fait, on okay. fait pas parce que c'est pas terminé. Parce que c'est voulu, non, mais c'est pas fini. Donc. Ah, euh, Castor a rouvert depuis pour euh, rajouter des machins. Ouais, parce que c'est trop petit. Ok, c'est bon. De toute façon, Lily, moi je vais sortir là, je vais, chercher... vais aller poser mon règle. C'est toi et tout. Donc. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour exemple, faire des flèches en fait, ça, oublié. Bien. ça se trouve, il y a tout là-bas. Des flèches, il faut du silex, t'as pas de silex à la base. Il y a une armure qui est cassée, je peux la réparer Oui, tu peux la réparer. Je te laisse un copain si vous avez besoin, je laisse un copain à la base. Ok. Euh, quand je dis un copain, c'est un. Un Rex. Ouais. J'essaie de me balader pour trouver des. Ah, du coup, il y a plus de Mais c'est pour ça qu'il faut toujours ranger les animaux parce qu'ils peuvent pas. Non, mais en fait, ils sont tous venus d'un coup et mon tech, tous mes techs se sont fait niquer. Euh, tous tes techs, t'avais qu'un seul tech. C'est pour ça que je dis tous mes techs. <rire> ok, moi je vais chercher du polymère. Alors, ça, je viens de faire peur à un... C'est pas un Quedal, c'est l'autre là. T'as pégéra T'as Il Faut l'endormir, ça. Je lui ai fait peur et il est parti trop loin. S'il étaient pas parti trop loin, en fait faut, faut se rapprocher doucement avec une bolasse. Tu commences à faire tourner la bolasse autour de toi, après tu lui lances dessus et après tu l'endors. Moi je vais aller m'occuper de faire tout ah, ce On a faut plus pour de fibres voir. chez nous. Ah, euh, Lilique, si t'as plus de fibres, tu regardes dans, la... dans les différents coffres s'il n'y a pas une, je sais plus comment ça s'appelle, euh, c'est une faucille en gros. Okay. Et en, et en roi, tu, tu passes les petits buissons avec ça et tu gagnes des tonnes. Moi qui laisse, c'est moi, moi, moi qui laisse. Okay, laisse. Okay, okay, c'est pas grave, j'en ai trouvé. On pourra en faire une autre, mais euh, si c'est Castor qui la, c'est bah, Castor qui la. Tu peux pas la créer, Lily. Les, les bottes, les armures colorées, elles ont juste de la couleur. Oui, c'est nous qui les avons colorées, tout à avant quoi. encore des techs. Tu les techs. Tu les techs. techs. C'est quoi des techs? Castor, Lily, je te laisse farmer ce que tu veux, comme tu veux. Moi, je vais farmer peux farmer du métal si vous voulez. Euh, non, on a, besoin de pas, on a pas vraiment besoin de métal, là. Hein. Je vais regarder mon arbre de technologie. Si tu veux nous aider, Lily, tu peux prendre le castor qui est dans le, la boîte, aller ouais. casser du bois, et aller dans l'étage inférieur, donc le moins 1, et faire cramer le bois dans les petits feux pour faire du charbon. Il y a déjà euh, la masse veux... de charbon. Ouais, il y a charbon, euh... il y a les Non, c'est pas la masse. Ah on bon a beaucoup plus de métal que pour euh, ce nombre de charbons en balles. En fait, okay. il faut 12 charbons. Il faut... Ouais, en gros, il faut 12 charbons pour une balle. Non, euh, pour, pour le beaucoup d'eau, c'est une bonne façon de stocker de l'eau De quoi Le beaucoup d'eau, oui, c'est une bonne façon pour oui, oui, de Oui, oui, c'est la meilleure façon, presque. Ça stocke deux trucs d'eau, tu pourrais t'en créer d'autres si t'as besoin. Ah, c'est les gourdes Et... de deux trucs, c'est ça En gros, ouais. Mais en plus, les gourdes, ça se vide tout seul. Euh, les flèches en fonte, c'est utile Super, mais il faut l'arc avec. Ah non, les flèches en fonte, c'est pour aller avec le... Une tourelle qui se pose. Une énorme flèche en fonte. Ah, c'est énorme, d'accord. Utilisable uniquement une dans une balise ou un frisier harpon. Voilà. D'accord. Il y a des flèches en fer ou en, en métal Ouais, ce que c'est moi qui viens, je vais tout juste aller les bloquer et ça coûte du polymère, donc pour l'instant non. D'accord. part, si donc moi faire... j'ai juste parce... des flèches en pierre, j'ai pas mieux pour l'instant. Lily, si tu veux nous aider, tu vas au volcan. C'est euh... assez visible sur la carte, c'est la plus grosse montagne. À l'intérieur ouais. du volcan, tu fais toute la descente du volcan et tu récupères un maximum d'obsidienne. C'est des pierres totalement noires. Ok. Ça, ça nous aiderait beaucoup, tu vois, par exemple. Ok, ok. Euh, J'ai plein de points d'engras, mais je sais pas trop quoi améliorer. Euh, pour l'instant, moi aussi j'en ai plein, en l'occurrence. Mais il y a des trucs qui vont te coûter très, très cher. Euh, par exemple, tes level combien 30 Une baliste, c'est utile ou pas Ça peut mettre de lancer les flèches en fonte, mais est-ce que c'est vraiment utile Pff, Non. Non, ben non, pas vraiment utile. Ça dépend okay. si on crée un bateau, un truc comme ça. Et murs de pique ouais, en métal Les flèches en fonte, c'est bien, mais ça coûte cher les flèches en fonte en plus. Les quoi Les pics en métal. Euh, tu peux d'abord prendre des outils en métal, peut-être. C'est vrai, en mais étage, pour l'instant, vous m'en avez et... fait donc. Euh... Oui, mais si t'en as besoin de quelque... à un moment où on n'est pas co, par exemple, bah tu peux aller créer tout seul. Et des trucs que t'as besoin, une armure en métal aussi c'est utile. Parce que dans ton acte, tu peux pas réparer les armures en métal. Je Juste sais pas si j'ai l'armure en métal, j'ai l'armure en fourrure. Si tu sais, tu peux réparer dans n'importe quoi. L'armure en te métal Oui, l'armure en métal, tu peux la réparer dans le. Ouais. Tu euh... peux la réparer dans l'animal. Dans Moi j'ai essayé, bon. ça marche très bien. Dans l'atelier, oui, mais par autre, autre part, si. Pantalon en cuir. J'ai l'impression que j'ai pas débloqué l'armure en métal. Je la vois pas l'armure en métal, je peux pas la voir débloquer. Mais faut que tu cliques sur E réparer. Oui oui Ah bah alors c'est Ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Après elle était cassée, donc je sais pas si ça compte. Moi je pense que oui, mais. Cassé ça veut dire tout rouge Ouais, Ouais. Alors je sais pas. Bizarre, c'est toi qui a bugué à un moment. Elle se débloque où l'armure en métal en fait Je la vois pas du tout. Elle est peut-être plus loin, elle est peut-être plus loin. Lily. Je suis au truc 29 Plus, plus Écrire loin Écrire armure pas. en métal. Écrire armure en métal dans la barre de recherche. Métal. et trouve rien avec métal. Je sais pas, rechercher les bizarres. et. Bah oui, j'ai tapé M E T A. Ah, ah le es niveau 56 ouais, bah, D'accord, mais pas, les outils, pas, ils s'appellent pas outils en métal par hasard ah si, ils sont dans les trucs tout. choisis. Bon, il y a une armure euh, métallique euh, en 56 dont je ne vois pas le nom, mais... Ouais, c'est 56 alors. Bah, c'est plus haut que ce que t'es. D'accord. Donc, faut que je monte des niveaux, moi. Ouais, et pour monter des niveaux, bah, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Ok. Crafter des bateaux, ça marche très bien à ton niveau. Ou chercher des explorateurs de le machin que je t'ai passé au tout début, quand t'es arrivé. Ok. Et qui t'a fait gagner euh... de Comment je fais des flèches avec les des branchages, super des fibres, loin et des en, train de, de chercher les... en fait, il est level 100, mon Rex. Oh, il est meilleur ah, non, niveau tech. que moi. Moi, je tue des pingouins et j'arrive hein, pour avoir un maximum de polymères. Oh non, c'est à quelqu'un Oh putain, fais chier. Pardon. De... En fait, Castor, j'ai besoin que tu fasses un maximum d'électronique. Attends, j'arrive. Non, mais en fait, il y avait un parador de loin euh, en dehors de plein de. Parce moi, si j'arrive et qu'il n'y a pas assez d'électronique, à et... force le polymère il va disparaître. C'est la pioche polymère. pour récupérer des silex Ouais. c'est du polymère organique. Bon, je vais aller chercher des silex vu qu'on a. Oui, bah j'ai du polymère organique que je ramène, c'est beaucoup Après, plus là, rapide je, je, à faire. Je suis à l'endroit où on crée des. des, des boss. Qu'est-ce que tu fais là-bas Bah je sais pas, je me balade pour essayer toi, là, de trouver des. Et toi tu t'as de trouver des techs. Ouais, tu peux les trouver d'abord tous les techs donc ouais, continue. C'est l'argent à tête rouge le mien, c'est ça Je sais pas, il est level 56 là, moi le euh... Le mieux il est plutôt level 100 et celui Castor il est ah, un... de... Alors il y a un 53 et un 55 à côté de moi. Il y en a un qui a un anniversaire sur la tête. Oui, bah c'est le tien celui-là. Suite Castor. Sudcastor. Donc moi j'ai un 53, pas un 56. Oh, ok. Hop, c'est parti. Où est-ce qu'on trouve des cailloux à Silex Sur la plage par exemple Sur la plage, vers la gauche plutôt. Vers la droite, y a pas grand chose vu qu'il y a une base. Ok. Oh, ça éblouit le soleil. Je suis plutôt d'accord. Hmm. Promenons-nous dans les points. Non, ça c'est quelqu'un. Oh, bah. mais ouais, elle est partout. En général, oh là, il y a un gros caillou. Les trop gros caillou, ça peut être des montagnes et tu peux pas les casser. Ouais, bon, on va dire qu'il est pas trop gros. Je fais combien de polymères dans mon Rex Il mal. est pas trop gros, j'ai découpé euh, le son, on va 1, le remettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 fois 2, 24, 240 polymères, parfait Je ramène 240 polymères Est-ce que je ramène du pétrole ou on en a pas besoin, Castor Ah euh... si ouais, j'ai dit qu'il y en avait plus beaucoup là, la dernière fois Mais moi, c'est moi qui m'occupe d'aller sous l'eau pour l'instant Mais c'est pas sous l'eau en fait si, il y a aussi du pétrole sous Oui mais au niveau de l'endroit où il y a les pingouins, il y a aussi du pétrole en pierre, euh, facile à accepter, il y en a pas partout autour. Hein. Donc à part quand on y a pas à cet endroit là c'est très intéressant. Non, toujours pas de hasard tech hein. Bon je te dis tout ce que j'ai en tech, j'ai du. Enfin, j'ai 24 électroniques. J'ai pas de mythos, c'est pas incroyable. Oui c'est pas incroyable du tout. En fait j'en je trouve pas beaucoup donc c'est un peu chiant. Parce qu'il en faut 250 quand même, c'est beaucoup en soi Après je vais ramener des perles pour en faire mais j'ai pas ramener beaucoup de perles non plus parce que j'ai pas trouvé beaucoup Il a one shot un peu Oh il y a encore le truc avec les grosses griffes Le polymère organique ça tient un 30 minutes, donc vous avez 30 minutes euh... Oh il y a un... C'est oh, un tek alpha What the fuck ah, non c'est bon C'est possible en vrai hein, je pense C'est un tek alpha, et merde alors ah c'est peuvent un, tech un tech alpha C'est un tech Non c'est un alpha blanc Mais très blanc Et du coup un alpha blanc pour toi c'est un alpha tech Bah okay. de loin en fait on dirait tellement un alpha okay, tech okay. Non mais je suis d'accord Si je pouvais attraper dans mes crocs les loups je prendrais un okay. loup chaud, Je peux pas prendre ah, si On repassera pas les peut loups Tu peux les attraper dans tes serres les loups Faut d'abord les tam bah justement tu l'étais, mais après tu les prends dans ta serre oui, mais je n'ai pas que ça à faire, j'ai du polymère et de la viande euh, supérieure sur moi Bah oui, bah justement, t'as de la viande oh, supérieure la viande supérieure, c'est vrai justement, ça va pas être si court On en cherchera une fois, on ira tous les trois aller chercher un là-bas Avec nos okay. trois petits agents Ah il y'a pas de tech ici, nul Les textes ça spawn coupé. partout, il y en a partout mais quand t'en trouves t'es content, et quand t'en trouves pas t'es pas content. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Putain il y a un truc qui ressemble à un rex là. Tu, si tu viens me voir je le bute. D'accord il est parti. Il m'a regardé dans les yeux et il a fait... Il est fait. Mmh. Je crois que ça existe les Manta Tech, les Ray Manta Tech. Je suis pas sûr, mais peut-être. Je sais pas le. Tech, ça change quoi en fait C'est juste plus stylé. D'accord. Et genre c'est beaucoup plus stylé. Ah, avoir ah. horreur. Je me fait suivre par des compis depuis l'autre bout de la planète. Le plus facile à trouver en tech c'est les parasores. Il y a énormément de Parazor tech. Oups. Oh. C'est toi qui es près de la base et qui tue des gens Euh non, ça doit être euh, le rex de... D'horreur. T slash FOM. <rire> Vraiment. Ah. T'as vraiment cru que ça allait marcher? <rire> non, mais c'est une commande que j'ai sur RTMC. Ah, enfin, que j'avais, mais... que j'utilise plus du tout, mais. J'ai chaud, mais comment voulez-vous que je me rafraîchisse? Je suis à l'ombre là! Bah, non, en fait, quand t'as chaud, ça descend un peu ta... ta barre de soif. Mais comme moi, je suis 24h24 dans l'eau, bah, j'ai jamais chaud. J'ai beaucoup ah. froid. Je prends ma tenue de plongée. Ah non, mais là, je cherche pas... pas du truc sous l'eau, machin, t'es des tech! Megalodontek, ça, ça m'intéresse C'est très beau un Megalodontek, c'est très rare Du coup c'est chiant <rire> Non Plus. Ah, il a été tué Qui ça Il est tombé, genre ça a, la, ça a, la, ça a dû le déco et... Rare. Ouais, il y avait écrit dans, tu sais, dans les logs L, il y a écrit en tout en bas euh, en rouge. En erreur rouge. Euh, Trib Member error Level 85 was killed. Ah, à 21h. Mais il n'est pas du temps bah. à 21h30. 18h30. Est... Non, c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Ah d'accord. Tu fais I et tu vois, tu peux et voir. Et on voit où il est mort ou pas Euh non. C'est que lui qui peut voir. Il est 21h48. Mais il a dit qu'il était dans la glace. Non. Mais tu penses qu'on peut aller chercher son stuff euh... Ça sans autre possible. information euh, On n'a pas de, non, on n'a rien, on n'a rien Faut pas savoir. C est... C est... Ouais, on peut... n'a on on a aucune information sur son stuff. On va pas chercher toute la montagne de glace. Euh... Kama 6 moi je te, pro je te propose là euh, maintenant. Ouais, j'ai mis 6. parce que je voyais plus rien. Ouais, c'est un réflexe L'ombre, elle bouge pas pendant un moment et après hop, elle bouge. Les titanes bois. Je sais pas comment on peut les avoir les titanes. En on les tamant non avoir, hein. Bah je crois hier euh, il m'a dit qu'on pouvait pas les tamer. Ah. Mais bon. J'espère qu'il se trompe. Parce c'est extrêmement puissant, Titanobo, ça te fait dormir mais d'une vitesse Ah uh ah -huh. enfin, toi, à ton niveau, je crois qu'il te fait dormir en un ou deux coups Ah uh -huh. Peut-être pour ça pour que ne voulait pas que je m'arrête au milieu du marécage Bonjour, alors t'es mort Euh, je sais pas, je sais pas J'ai bugué connexion enfin, Ah si, je gueule. suis mort vers le trajet vers la glace Du coup, je sais où je suis mort logiquement, je devrais risquer pas de savoir Oui Ah ouais? Je peux plus ouvrir l'atelier, ouais. ça lag? Oui, ça lag, ouais, ça lag. <rire> Mais là, à part en parka, je peux pas me jouer sinon. Donc j'ai pas parlé, c'est simple. Ça. Bon, bon, bon, bon.